Si vous augmentez les cotisations patronales, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas payer davantage les entreprises bah En fait, parce que vous allez casser de l'emploi. Et, et, et si vous augmentez, par exemple, de 0,7 ou d'un point les cotisations des entreprises pour financer les retraites, c'est ce qu'il faudrait à peu près pour équilibrer une partie mmh. du, du dispositif, une partie, vous cassez 150 000 à 200 000 emplois directs. Augmenter les salaires et les cotisations, c'est un enjeu absolument central pour financer nos retraites. La question de la cotisation, elle est de manière générale centrale pour ce qu'on porte à la CGT, dans notre rapport à la sécurité sociale notamment. Pour répondre aux besoins sociaux, ça implique des ressources supplémentaires. On ne répétera jamais assez que notre salaire, c'est toute la fiche de paye. Ce n'est pas seulement ce qu'il y a en bas à droite, c'est l'ensemble de la fiche de paye, cotisation incluse. Les cotisations, c'est du salaire. Donc la question des hausses de salaire pour lesquelles on se bat et la question euh, du taux de cotisation vont de pair, vont ensemble. L'idée, c'est quoi C'est d'avoir de meilleurs salaires, en commençant bien sûr par la hausse du SMIC, en ayant le retour de l'échelle mobile des salaires pour permettre des hausses de salaires dans l'ensemble des branches, euh, au lieu de rémunérer le capital. Et puis on rappellera que euh, cette année, enfin pour 2022, on a atteint un nouveau record de versement aux actionnaires pour plus de 80 milliards d'euros, simplement pour le CAC 40. Donc évidemment, augmenter les salaires, c'est ce qui permet ensuite de poser la question du taux de cotisation. L'enjeu central du conflit entre le capital et le travail, c'est bien sûr le salaire et revendiquer dès la création de richesses, d'accord, qui vient toujours de notre travail, un meilleur partage en faveur des salaires, pour pouvoir répondre ensuite aux besoins sociaux, notamment en termes de retraite, c'est ça l'enjeu de nos sécurité sociales. Donc salaire, cotisation, taux de cotisation, tout ça doit aller de dans notre réflexion. Quelques éléments chiffrés maintenant. Pour mieux comprendre, un point de cotisation supplémentaire, c'est 15 milliards d'euros de recettes. Ça c'est clair, net, précis. Pour avoir une idée de ce que ça représente concrètement, au SMIC CGT, donc vous imaginez qu'on passe du SMIC aujourd'hui au SMIC CGT à 2000 euros en brut. Ça représenterait 10 euros de part salariale et 10 euros de part patronale si on faisait un partage à 50-50, ce qui n'est pas exactement le cas, mais ça permet de bien le comprendre. Au salaire médian, à 2500 euros par mois, donc le salaire médian c'est celui qui coupe la population en deux, la moitié gagne moins, l'autre moitié gagne plus. Augmenter les cotisations d'un point, ça représenterait 12,50 euros de part salariale et 12,50 euros de part patronale avec un partage à 50-50 et au salaire moyen maintenant, c'est-à-dire un salaire plus élevé, parce que les très hauts revenus tirent le salaire moyen vers le haut. Le salaire moyen dans le privé qui est à 3 300 euros, ce qui est déjà un salaire important, ça représenterait 16,50 euros de part salariale, et la même chose pour la part patronale, pour un partage à moitié-moitié. Donc on voit bien que ce sont des sommes qui ne sont pas du tout colossales, hein, concrètement, et l'idée c'est bien d'augmenter globalement le salaire brut. Le salaire net, c'est-à-dire notre pouvoir d'achat au fond, augmenterait aussi, mais ce qui permettrait d'augmenter légèrement le taux de cotisation au global pour financer nos retraites. Donc plus globalement, la hausse de l'emploi, la hausse des salaires et la hausse du taux de cotisation, voilà trois axes centraux de la question du financement des retraites. C'est un choix de société. Qu'est-ce que nous décidons de mettre en commun pour nos retraites Qu'est-ce que nous décidons comme source de financement pour nos retraites Le choix du gouvernement est tout fait, c'est diminuer les dépenses et donc du coup derrière, diminuer l'ensemble des prestations et nous contraindre à travailler plus. Ce que nous voulons bien sûr, c'est faire payer celles et ceux qui ont déjà tout, faire payer le capital. Et la meilleure manière de leur faire payer, c'est en augmentant les salaires et en augmentant également le taux de cotisation. De ce choix de société-là, ni le patronat ni le gouvernement ne veulent entendre parler. En revanche, le monde du travail sera sans doute très intéressé de savoir qu'on peut effectivement financer de bonnes retraites et de bonnes pensions.